Donc ça fait que les élections eh, consistent et à apporter au pouvoir un personnel politique qui s'applique dans la mise en œuvre et des, des, des, des, des réformes néolibérales. Donc quand il, et vous, vous êtes euh, conciliant, quand vous êtes euh, soumis et au capitalisme, dans sa, son expression actuelle mondialisée et, mondialisé, et financiarisée, et vous êtes euh, disons, un relais du système. Et ce n'est plus et comme avant le capitalisme français, anglais, et national euh, qui essaie d'opérer seul, mais et les, les puissances occidentales, et ont, à la depuis la chute du mur de Berlin, coalisent dans et la marchandisation du monde. Donc le monde est censé être un seul monde, mais un immense marché, et donc et, il contrôle et, les rouages. Donc pour contrôler les rouages, il faut, et, concernant nos régions, au nord, on essaie et, de... De, de payer le moins possible les le, le, le salaires du travailleur. On, on veut faire du profit sur le dos des travailleurs. Et au Sud, on veut faire du profit, le maximum de profit, sur le dos des peuples du Sud en, mett, en faisant main basse sur leurs matières premières. Mais cette, cette violence n'est possible que et, et la diplomatie est normale ne peut pas et parvenir à ce résultat. Donc c'est ce que la France appelle la diplomatie économique offensive. Donc c'est cette diplomatie économique offensive et qui est à l'œuvre aujourd'hui et quand c'est nécessaire ça devient une diplomatie de la canonnière, comme en Côte d'Ivoire, en Libye et aujourd'hui au Mali. Donc il faut recourir à l'armée, il faut une présence militaire. Une présence militaire pour combattre ceux qui peuvent constituer une menace pour ses intérêts. Et aujourd'hui, l'Occident a deux menaces au Sahel. Et ce qui est explicite et combattu ouvertement, ce sont les gens d'Al-Qaïda. L'Al-Qaïda a parfaitement compris, voit que c'est que le talon d'Achille du système, ce sont les ressources naturelles. Donc euh, et ces terroristes vont là où ces ressources naturelles, on l'a vu dans le cas de l'Algérie, ils peuvent et porter atteinte à ses, aux intérêts dominants. Et donc euh, ils vont mettre, et les, et comme de l'horreur, les peuples et les États concernés dans la lutte dans la protection de leurs propres intérêts en nous demandant d'entrer dans la lutte contre le terrorisme et ça c'est ce qu'on voit mais l'autre lutte c'est contre la Chine et les émergents parce que la concurrence est, est, veut fait que et la Chine par exemple est, ne, ne, ne fait pas de, des élections une exigence donc, euh, ils n'ont pas l'arrogance des Occidentaux qui veulent vous démocratiser d'abord avant de vous piller. Alors, les Chinois euh, viennent, euh, négocient. Si vous négociez bien, c'est tant mieux. Si vous négociez mal, c'est tant pis pour vous. Mais s'ils si ont besoin de l'uranium, du pétrole ou d'autres choses, ils négocient. Et donc, euh, c'est leur force par rapport euh, aux Occidentaux. Les Africains savent maintenant que les Occidentaux t'insultent te pille, t'humilie et t'appauvrit. Ils savent que les Chinois ont besoin des mêmes ressources mais procèdent autrement. Donc aujourd'hui, si les Occidentaux parviennent à avoir une présence militaire sur le terrain, à créer une situation et à porter au pouvoir des dirigeants démocratiquement élus, ces dirigeants vont certainement faire leur politique défendre le territoire. Il faut que nos troupes, comme du temps des tirailleurs sénégalais, se transforment et défendent les intérêts de la mère patrie. Parce qu'aujourd'hui, la France revient au rôle de la mère patrie. Donc, et de l'autre côté, il faut que les dirigeants démocratiquement élus négocient prudemment de manière à ne pas desservir les intérêts dominants. Donc c'est ce dispositif qu'ils ont mis en place. Et, mais pour camoufler tout ça, il y a le discours sur la démocratie d'abord, aller aux élections. Et comble de l'horreur, les femmes qui payent un lourd tribut à tout ce système sont elles aussi instrumentalisées. Parce qu'il y a un problème réel avec les islamistes, bien entendu, qui ont leur propre projet de société et qui, qui donnent euh, ce, ce statut à la femme et qui est d'abord un être qui reste à l'intérieur et qui ne qui doit s'habiller de certaines manières, qu'ils prétendent protéger à leur manière, mais des relations de domination réelle, mais ça tourne dans la violence en temps de guerre, c'est-à-dire les viols et tout ce qu'on a vu, les mains coupées, et la lapidation, tout ça, c'est une réalité. Mais ces réalités, moi, ma thèse, c'est que euh, nous avons toutes les raisons de nous indigner et de combattre cela au nom de l'islam. Mais la question que je me pose, est-ce que ces gens se seraient trouvés à Kidal, Gao et Tombouctou il, pour, Où ils pratiquent ces viols, ces atrocités Si les occidentaux qui en avaient les moyens avaient détruit les armes qui ont fait leur supériorité militaire sur notre armée On ne peut pas me demander de tenir compte du fait qu'ils sont à Kona. S'ils n'étaient pas arrivés à Kona, si à Kona eh, ils n'étaient pas venus, euh, les, les islamistes seraient à Bamako. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on n'a pas et laissé et cette situation s'installer, créer l'indignation, justifier l'intervention C'est la question que je me pose.